Alors, je ne suis pas développeur Nix, hein, donc euh, ça m'arrive de dormir euh, pour répondre au troll d'avant. Mais, euh, mais voilà, donc je vais vous présenter ça. C'est un ensemble d'outils qui permet notamment de développer en Python et de faire plein d'autres choses avec. Euh, et c'est ce que je vais vous présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Julien Doss, je suis ense enseignant-chercheur à l'Université du Littoral, ce qui, est, qui est sur Calais. Et, euh, et j'ai mon site web ici où je mets un peu ce que je fais dans mon, dans mon travail, si ça vous intéresse. Et donc dans le cadre de ce travail, ça m'arrive d'avoir à faire des logiciels avec des collègues, on a des petits projets, et euh, bah, évidemment il faut configurer tout ça, et, euh, et bah, on va voir comment, comment on fait, quand on peut faire ça. Qu'est-ce que j'entends par configuration de projet bah, Ça va être gérer les dépendances, gérer la construction du, euh, du logiciel, c'est des phases de compilation, etc. Et éventuellement pouvoir redéployer ça soit sur une autre machine d'un collègue ou sur un serveur. Euh, C'est un problème qui est relativement difficile parce qu'il euh, y a beaucoup d'outils qui, euh, qui interviennent. Si par exemple je fais un package, Nix, bah, euh, un package Python, pardon, euh, je vais avoir besoin de PIP, je vais avoir besoin des de setup tools par exemple, un petit fichier de configuration, éventuellement un environnement virtuel, donc ça fait pas mal d'outils. Et euh, si mon projet il a plusieurs langages qui interviennent dedans, et bah, il va falloir aussi que j'ai tous ces outils là pour d'autres langages certainement. Euh, en plus, donc s'il faut mélanger les deux, ça devient vite compliqué. Et enfin... Euh, on peut avoir besoin d'associer différents services, typiquement une base de données. Ah. c'est pas bon. Ouais c'est pas assez euh, proche. Ah j'ai mis mon essence sens, en fait. A un petit, euh... Ok. C'est sure. compliqué. Essaye. Ouais, bonjour, bonjour. Allô il faut que je parle fort, du coup. Vas-y, essaye. Bonjour, allô Ouais, ça a l'air bon. Ok, on va faire comme ça. Merci. Donc, euh, les problèmes de, de configurer un projet. Euh, on a plein d'outils. Euh, S'il y a plusieurs langages, bah, ça complique encore la, la chose. Euh, si j'ai besoin d'une base de données euh, ou d'autres services, et bah, il, faut encore, il faut le gérer à la main. Et puis j'aimerais bien faire tout ça de façon un peu reproductible, donc pouvoir reproduire mon, ma configuration de projet sur notre machine. J'aimerais bien pouvoir composer différents projets, il y en a un qui va utiliser l'autre, que ce soit éventuellement isolé, qu'il n'y en ait pas un qui puisse casser l'autre, et que pour couronner le tout, ce soit un peu efficace en temps d'exécution, d'installation et en, en espace disque consommé. Donc là je vais vous parler de Nix. Alors Nix, à la base c'est un système de gestion de, de paquets basé sur les principes de la programmation fonctionnelle. Donc on va vraiment avoir des environnements qu'on va composer entre eux. C'est issu d'une thèse de doctorat et puis ça a donné lieu à pas mal de projets open source, des petits projets à 150 000 commits quand même. Et euh, récemment, il y a wix qui, euh, qui est sorti et qui s'inspirait beaucoup de, de Nix. Alors le principe de base, c'est vraiment ça, c'est une dérivation. Donc en gros, c'est un, un bout de logiciel que je vais rajouter sur le logiciel courant. Alors typiquement, c'est cette tête-là. Là, euh, là j'importe les logiciels de mon environnement courant. Je vais créer une nouvelle dérivation qui va configurer mon projet. Je lui donne son nom, je lui donne les sources. Ça peut être des sources locales, ça peut être des sources distantes et, euh, et puis bah, c'est tout. En fait, les directives de compilation, d'installation, si c'est fait de façon classique, par exemple avec les Autotools, donc là, ce, ce projet-là il est configuré comme ça, euh, Nix va être capable de les déterminer automatiquement. Donc il sait qu'il faut faire un point configure, un make, make install, etc. Et donc tout ça, bah, après je peux utiliser différentes commandes de Nix. Alors Nix build c'est pour euh, tout compiler, je peux installer dans mon environnement local avec cette commande, je peux charger un, Nix avec, un shell avec toutes les dépendances euh, gérées par Nix avec cette commande-là. Donc il y a différents outils qui sont associés à ça. Euh, en interne, dans ce truc-là, en fait, comment ça marche On n'a pas de système le de, hiérarchie standard classique euh, du On n'a pas un répertoire euh, slash bin, slash USA, etc. Enfin, s'ils existent, mais il y a très, très peu de choses dedans. Tout est fait dans un Nix Store. Donc, on a un, un dossier ici, Nix Store. Et euh, dès qu'on a une version de notre logiciel, il euh, ben, y a une clé de hachage qui est calculée et euh, tout est mis de, dans, cette, euh, dans ce, dans ce répertoire-là. Si jamais je fais une modification sur mon code, il y a un autre dossier qui va être créé et euh, toute l'installation sera faite là-dedans. Et donc, du coup, euh, ce store-là, il est partagé, tout le monde peut, peut l'utiliser, c'est euh, récupéré. Euh, par contre, c'est en lecture seule, donc on a quand même la le, on a pas duplication, mais on a du code isolé. Et ensuite, si je veux créer un environnement à partir de ça, bah, il suffit que je fasse un ensemble de liens symboliques. Donc, par exemple, un, un utilisateur, il va avoir un ensemble de liens symboliques vers les différents dossiers qui vont bien, et il y aura les versions qui vont bien. Alors ça, c'est dans la vraie vie, hein, dans, le, dans la théorie, dans la vraie vie, ça peut être un peu plus compliqué. Euh, les outils pour utiliser tout ça, bah, ça va être Nix. Alors, à la base, c'est le langage de description de paquets, donc euh, la petite dérivation que je vous montrais tout à l'heure. Nix, c'est le langage et c'est aussi l'ensemble des outils pour gérer tout ça. Euh, en fait, quand on écrit tout un tas de dérivations, bah, on obtient une un Logitech, en fait, et c'est le projet Nixpkgs. Si je rajoute un système d'init et un système de gestion de service, et bah, on obtient une distribution Linux qui est NixOS. Et il y a d'autres outils qui existent, notamment pour déployer des systèmes complets avec euh, une description de service, euh, etc., etc. Et ça, c'est Nix -OPS. Je vous montrerai un, un petit exemple si, si j'ai le temps. Donc comment utiliser ça pour développer Alors, un petit script Python tout simple. Euh, donc je définis une fonction qui va, renvoyer, qui va afficher une, une matrice aléatoire et j'ai besoin de NumPy pour faire ça. Donc euh, pas très compliqué. Si je veux faire ça sur un système classique, par exemple une Debian, et bah c'est tout simple. J'installe le paquet qui va bien, euh, Python 3 NumPy, ça m'installe Python 3, et puis voilà, je peux exécuter mon script et, euh, et ça fonctionne. Donc ok ça marche, par contre il faut que les logiciels ils soient installés. S'ils si ne sont pas installés, il faut que je les installe et du coup bah, il faut que j'ai le droit d'administrateur. Alors sur une machine locale, pas de souci, mais euh, sur des machines réseau, ça peut être plus compliqué. Euh, également, les paquets, bah, il faut qu'ils soient, qu soient gérés. S'il n'y a pas NumPy dans, dans Debian, bon a priori il n'y a pas de risque. Hein. Mais euh, si c'est un paquet plus exotique, bah, je, je suis coincé. Et également il faut que les versions correspondent bien. Si a une version spéciale de NumPy et que ce n'est pas celle-là que je veux, bah, bah, je suis un peu embêté. Donc souvent ce qu'on fait, c'est euh, on passe par un environnement virtuel. Alors j'ai fait une petite vidéo, youpi. Donc là, j'exécute je, mon script sur mon système de base, C'est pas installé NumPy, donc ça marche pas. Donc je crée un, env un environnement virtuel, avec virtualenv, le nom ici, j'ai l'appelé myenv. Il me fait une, une initialisation, je peux l'activer ici en sourçant le, le petit fichier qui va bien. Et ensuite, je peux installer euh, tout le logiciel que je veux en tant qu'utilisateur dans mon environnement virtuel. Donc là, j'installe NumPy, et maintenant, si j'exécute mon script, et bah, ça fonctionne et j'ai le résultat qui s'affiche. Euh, je peux désactiver, sortir de mon environnement virtuel. Si je regarde ce qui s'est passé, il m'a créé ce dossier-là. Et euh, là-dedans, il a mis toutes les dépendances dont il avait besoin, donc euh, NumPy, etc. Donc euh, ça, ça fonctionne. Par contre, ce c'est pas isolé. Je peux toujours aller dans ce dossier-là et puis euh, tout casser. Bah, du coup, ça va tout casser. Euh, J'ai de la duplication. Si je crée un autre projet à côté avec son environnement virtuel et qu'il a exactement la même version de NumPy, il eh bah, euh, eh bah, y, y aura une copie des, deux, des, deux, des fichiers qui correspondent. Et c'est quand même un peu fastidieux parce qu'à chaque fois, il faut que je gère mon environnement à la main, que je sache bien bah, mon environnement virtuel, il est là et il faut que j'aille dedans pour, pour utiliser mon code. Alors, euh, NixShell, ça permet de. Euh, on peut utiliser les NixShells pour, pour éviter ça. La commande de base, c'est NixShell et je peux spécifier euh, des dépendances dont j'ai besoin. j'ai une petite bout de vidéo ici. Donc, en gros, je dis l'option -p, j'ai besoin de ces packages-là, euh, Python 3, NumPy, et euh, soit j'ai un shell où je peux travailler dedans, soit je peux exécuter une commande directement avec l'option -run ici et je euh, donne mon script. Donc, là, c'est ce qui est fait ici. Uh, Nix uh, récupère toutes les dépendances, il exécute mon script. Une fois qu'il est terminé, il termine le Nix Shell. Et uh, bah, si je réexécute mon script, mon ça ne marche pas parce que mon environnement initial n'a pas été perturbé par, uh, par l'exécution de ce script-là. C'est fait uniquement pour cette exécution. Donc voilà pour un, module, pour un script tout simple. Maintenant, si on veut faire des modules un peu plus compliqués, alors typiquement, mon fichier uh, RandMath ici, je l'ai mis dans, uh, dans un dossier projet 1. Hein, et je vais faire un package Python avec ça. Donc j'ai fait un petit fichier setup.py ici, qui package tout ça. Euh, dedans, il bah, y a juste euh, mon dossier qu'il faut packager et euh, la dépendance Numpy et que j'indique. Alors, comme d'habitude avec PIP euh, virtuel ici j'ai mon projet. Il euh, y a son setup.py dedans. Donc je crée un, envir un environnement virtuel. Euh, je l'active. Donc toujours pareil, je source euh, le petit fichier qui est dedans. Euh, cette fois, je peux installer euh, avec PIP parce que j'ai un setup.py. Donc je fais euh, le, PIP install le nom du, de mon projet. Il a installé Numpy. Il exécute mon, euh, euh, mon package, il le, il le package dedans. Et si j'exécute un Python et que j'importe maintenant ma bibliothèque, et bien a priori j'y accède, tout va bien. Je peux appeler ma fonction et normalement il me renvoie bien le résultat. Voilà. Euh, comment on peut faire ça avec Nix et bien, On va créer une dérivation. C'est un fichier ici, default.nix, que je mets à côté du setup.py dans le dossier. Euh, je charge la, Bibli la Logitech, euh, l'environnement logiciel de base, et je vais appeler cette fonction-là qui permet de créer un, un package Python avec Nix. Donc lui, automatiquement, il sait qu'il va falloir regarder dans le fichier setup.py quelles sont les dépendances, etc., comment, comment packager mon, mon logiciel. Et dans ma dérivation, donc en plus de lui dire que c'est un paquet Python, je lui donne le nom, le répertoire où il est source, est le répertoire courant, et les dépendances dont j'ai besoin, qui sont fournies cette fois, par, euh, non pas par PIP, euh, il ne va pas les télécharger, mais il va les, regarder, les récupérer depuis le système Nix. Donc Comment ça, ça, ça, ça s'utilise bah, Comme d'habitude avec Nix, euh, c'est une façon de faire, il y en a plusieurs. Je vais dans mon dossier projet où il default.nix, je lance mon Nix Shell, euh, j'exécute une commande Python, donc il va avoir récupéré les dépenses automatiquement et packagé mon, mon projet 1. Là. Et donc bah, maintenant je peux importer euh, mon projet, exécuter la fonction euh, comme tout à l'heure. Bon, je vais avancer. Là où ça devient intéressant, c'est pour utiliser des modules. Alors imaginons, à côté de mon projet 1, j'ai un projet 2, avec juste un script et puis pareil, un fichier de, de configuration. Euh, j'importe mon projet 1 et puis j'appelle deux fois la fonction qui était définie dedans. Le setup.py, bah, il, il est tout simple, hein, j'ai juste mon script ici, par contre j'ai besoin de mon projet 1 ici, euh, j'ai une dépendance au projet 1. Donc si je veux faire ça avec, euh, avec mes environnements virtuels, euh, je vais récupérer toujours mon environnement que j'avais créé tout à l'heure, on voit que projet 1 il est toujours installé, donc je peux installer directement mon projet 2, et a priori ça va marcher. Euh, donc là ça s'installe, et si j'exécute le script, on, on le voit ici, Voilà, a priori il appelle deux fois la fonction et tout va bien. Avec Nix, euh, je peux créer un, projet, un, un fichier de configuration pour mon projet 2. Donc ici dans projet 2, j'ai mis mon fichier default.nix. Et euh, je peux réutiliser les fichiers de configuration des autres projets. Donc là par exemple dans le, le projet 1 qui était dans le dossier d'avant, j'avais aussi mon default.nix, donc je vais le récupérer et j'appelle ça ici projet 1. Et je considère que c'est un élément logiciel de, que je peux utiliser dans ma configuration. C'est toujours un package Python, donc euh, j'utilise la même fonction ici, je lui donne son nom et les sources et je définis la dépendance à projet 1. Et automatiquement, du coup, il va récupérer, il va aller voir ce qu'il y a dans ce projet 1 et récupérer les dépendances qu'il y a pour ce projet 1. Euh, voilà, donc euh, bon, C'est toujours le, le même principe. Je vais dans mon projet 2, il y a mon fichier default.nix ici, euh, le reste de mon code. Euh, un nix shell, je lui demande d'exécuter euh, rendmat2.py. Il va voir dans projet 1 tout ce qu'il faut. Il, il fait tout euh, le téléchargement de dépendances, les phases de compilation s'il y en a. Il, exéc il exécute et a priori, ça fonctionne. Et ça en fait c'est un vrai package comme on a dans euh, la Logitech Nix et dans le, le système d'exploitation NixOS. Ce qui veut dire que je peux l'installer dans le système de paquets de base. Donc la commande c'est ça, c'est nix-env, euh, je lui dis je suis dans le dossier courant et je veux installer. Donc là automatiquement il va regarder le fichier default.nix, télécharger tout ce qu'il faut et ça va fonctionner. Donc là j'ai exécuté, ça marche pas parce que pour l'instant j'ai rien installé. Ensuite j'ai lancé cette commande là, donc là il m'installe tout ce qui va bien. Et maintenant, si j'exécute, bah dans mon système de base, mon programme, il existe, il est installé. L'avantage, c'est que je peux le supprimer avec la commande x e ici. C'est géré comme les paquets habituels. Donc, euh, a priori, pas de, pas de souci. Et si je relance, bah cette fois, voilà, il ne le trouve plus parce que je l'ai désinstallé. Alors là où ça va commencer à devenir intéressant, c'est pour gérer plusieurs langages. Donc, on, ça tombe bien, on a parlé à la, la présentation d'avant. Euh, imaginons maintenant, je veux faire un module en C++ pour euh, mon affichage de matrice. Donc là, c'est du code C++, j'utilise la bibliothèque Eigen. Euh, j'affiche ma matrice aléatoire comme tout à l'heure. Euh, donc ça, c'est ma fonction C++ et je l'exporte avec Boost Python euh, sous le même nom. Et je voudrais récupérer ça dans, euh, du côté Python pour faire ce script-là où ben, j'importe le module et puis j'appelle ma fonction euh, qui est définie maintenant en C++. Euh, donc on peut faire des extensions avec Python, c'est pratique. Le setup.py, j'ai juste à rajouter une extension c++ ici, euh, le code source c++, j'ai besoin de la, la bibliothèque Python pour faire l'interfaçage, j'ai besoin aussi de eigen 3 c'est une bibliothèque avec que des entêtes, donc euh, j'ai pas, pas besoin d'installer une bibliothèque précompilée ici, mais il faut quand même que j'inclue les chemins, et pour ça je vais avoir besoin de PKG config, euh, qui est fourni au niveau du système d'exploitation, mais également dans les outils Python, il euh, y a un package ici que je peux récupérer, qui est pratique puisque je récupère directement les, les entêtes ici. Donc ça, ça marche bien, euh, mais il y a pas mal de dépendances. Déjà au niveau des packages Python, bah, maintenant il me faut pkg-config, donc je peux l'ajouter dans un fichier de, de prérequis. Mais en plus il faut aussi que j'installe sur mon système bah, pkgconfig, eigen et boost, puisque ça c'est pas géré par Python. Donc au final, bah, je vais avoir une commande comme ça à exécuter. Si je n'ai pas les logiciels, il faut que je les installe avec la bibliothèque avec la logitech standard. Et après, je pourrais lancer les commandes d'environnement virtuel, etc., etc. Alors il y a juste une étape ici où il faut installer euh, bah, le package Python de package config avant de pouvoir installer mon projet, euh, mon projet personnel. Bon, je vais avancer. Et l'avantage du coup avec Nix, c'est que bah, tout ça, c'est naturel. Euh, si je veux packager ce projet-là, j'appelle cette fonction euh, build Python Package. Et euh, toutes mes dépendances, bah, on s'en fiche en fait, que ce soit du Python ou autre chose, c'est géré exactement de la même façon. Donc ici je dis bah, j'ai besoin d'Eigen, donc ça c'est niveau euh, système d'exploitation, rien à voir avec Python. J'ai besoin de pkg config sur le système d'exploitation, donc ça s'installe, pas de souci. Dans, dans les packages Python, j'ai besoin de boost et de la partie euh, pkg config de Python pour pouvoir faire mon petit script euh, d'installation. Bah, j'ai juste à les ajouter ici. Et a priori, il se débrouille, que ce soit du Python ou pas, il, peut, il est capable de gérer tout ça. Et donc, toujours pareil, je peux exécuter ça dans un nix shell, je lui demande d'exécuter mon script ici. Euh, donc là, on va le voir sur la petite, vidée, petite vidéo. Euh, et cette fois, il va vraiment récupérer toutes les, toutes les dépendances système plus Python, faire l'étape de compilation, donc là, ça prend un petit peu plus de temps, et il exécute et euh, il m'affiche le résultat. Euh, avec la commande nix build, on peut voir un peu ce qu'il fait. Euh, donc en fait là il va faire tout le packaging, toute l'étape de compilation, euh, il va me mettre ça dans le, dans le store et me fournir un lien symbolique euh, que je pourrais regarder pour voir bah, qu'est-ce qu'il a créé euh, également en, en fait pour mon, pour, mon, pour mon projet. Donc ici j'affiche tout ce qu'il y a dedans et bien, on voit que bah, il y a mon script euh, Python ici, il y a tout le packaging de Python, il y a la bibliothèque qui a été compilée euh, pour mon extension C++, tout ça et en fait c'est tout ce que j'obtiens dans, mon, dans, mon, dans ma dérivation une fois qu'elle a, euh, qu a, euh, qu a, euh, qu a été exécutée par Nix. Alors, donc euh, là j'avais une, euh, une petite application web. Euh, L'idée, c'est euh, j'ai une liste euh, d'acteurs de films et puis euh, si je clique dessus, et eh ben ça m'affiche euh, la distribution donc sur chaque année comment cet acteur-là a tourné de films. Donc là il y a une base de données derrière. Alors, je ne veux pas trop détailler, mais c'est juste pour montrer un exemple de déploiement. On c'est une application web en, en Python Flask. Il euh, y a un module C++. Alors c'est plus du c'est plus du boost Python, c'est du Pibin, je ne sais pas quoi, euh, mais on peut le, on peut l'intégrer. J'ai une base de données derrière et je voudrais voir comment je fais pour construire ça et le déployer sur une machine virtuelle, euh, avec les outils Nix. Alors, euh, au niveau de mes fichiers, bah, j'ai pas grand chose de compliqué, hein. j'ai mon extension C++ qui est ici, j'ai les données de ma base de données, euh, ici, donc avec la liste de films, les acteurs, etc. Euh, ma configuration euh, de Nix, euh, le petit fichier ici, euh, donc euh, c'est similaire au, à l'exemple 3 que j'ai montré tout à l'heure, hein. il y a du, du C++ du, du Python, euh, ça, j'en parlerai après. Le petit fichier de configuration de, de, de Python et le code de mon serveur, euh, mon serveur Python. Donc OK, a priori, si j'ai ça, ça marche en local avec ce fichier default.nix. Je peux faire un shell run et puis il va m'exécuter mon programme. Il faut bien sûr que j'ai configuré quand même ma base de données avec les, les bonnes données qui vont bien dedans. Et euh, si jamais je veux euh, euh, si jamais je veux déployer ça de façon automatique, eh ben, je peux créer un autre fichier nix. Donc c'est ce fichier là, euh, nixops.nix. Euh, qui utilise toujours le langage Nix, mais où je vais continuer à décrire euh, mon environnement logiciel. Donc, euh, mon déploiement, je l'appelle Server. Dedans, je récupère les logiciels ici euh, de, de Nix classique, euh, nix PKGS. Je récupère le default.nix de mon projet local. Donc, en local, j'avais testé ça marche. Je peux le récupérer ici. Et ensuite, je peux activer tout un tas de services pour, euh, pour mettre en marche ma, euh, ma, ma, dire, mon déploiement. Donc là, j'ai besoin d'exporter, euh, d'ouvrir un port euh, un port sur le firewall, donc le port 5000 j'ai besoin d'activer une base de données, donc là j'ai activé le service PostgreSQL, je lui passe le script de provisionnement, donc euh, il va regarder le, les données là-dedans, il va lancer le SQL qui va bien pour initialiser ma base de données et ensuite bah, j'active un service ici qui correspond à mon script Python euh, il va faire tourner ça, il va faire tourner le serveur web qui est dedans. Il me reste une chose à faire, c'est d'indiquer la, la cible de déploiement, donc là je lui dis bah, on va créer une VirtualBox et dedans tu vas me mettre tous les logiciels que j'ai spécifiés et tous les services que j'ai décrits auparavant. Et donc une fois qu'on fait ça, et bien il suffit d'appeler ces commandes-là, donc je crée une image, une image virtuelle que j'appelle VM1 à partir de ce fichier-là, nixops.nix, et euh, ensuite je lance la, le déploiement ici et il va me créer toute la machine virtuelle, la gestion de, installer les paquets dedans, compiler s'il faut compiler, activer les services et tout relancer comme il veut bien. Donc une fois que ça s'est fait, bah mon serveur est disponible, ma machine virtuelle est disponible, donc il me fournit une adresse ici que, que je peux exécuter sur le, le port 5000 et j'ai accès au site, c'est la petite vidéo que je vous ai montré tout au début. Euh, ça marche pour des machines virtuelles, on peut aussi euh, déployer sur des services de cloud classiques genre Amazon, Google, etc. Et voilà. Oh bah c'est bien, je ne suis pas trop en retard. Donc pour conclure, euh, Nix, ça permet de gérer des paquets, aussi bien au niveau logiciel qu'au niveau service. Euh, ça essaie de faire ça de façon un peu efficace, reproductible, composable, isolé. Ça peut travailler au niveau des paquets, donc je peux créer des paquets, mais je peux regrouper différents paquets et faire des conteneurs. Il y a même moyen de faire des conteneurs Docker et des conteneurs aussi pour Nix. Euh, en, si j'ajoute des services, je peux même faire des machines virtuelles complètes. Ou à l'opposé, on peut déployer des microservices, il y a un outil qui, faire, qui fait ça aussi. Bon, je ne le connais pas, mais il paraît que ça marche. Et tout ça, bah, c'est utilisable pour pas mal d'applications, que ce soit du Python, des gros projets en Python ou en autre chose, ou sur des petits scripts, ça peut être assez intéressant quand même pour l'aspect reproductibilité. Alors, par contre, il y a des inconvénients, effectivement, la phase d'apprentissage est importante. Alors, euh, comme, euh, on, comme Cyril en parlait dans la, la présentation d'avant, effectivement, les, les fichiers ils sont un peu indigestes au début. Il euh, faut quand même les apprendre euh, à écrire les fichiers Nix et euh, utiliser les outils de Nix. Ce n'est pas, pas immédiat. Ça peut consommer pas mal d'espace disque, parce que comme on ne modifie pas les anciens packages, euh, bah, on va en créer de nouveaux pour ne pas les perturber. Euh, du coup, bah, ça, peut, ça peut gonfler rapidement. Alors, il y a des commandes pour nettoyer, mais il ne faut pas oublier de les, de les exécuter régulièrement. Et c'est assez peu connu, notamment pour les services de, de cloud. En, en, idéalement, on pourrait avoir une machine Nix et puis euh, bah, j'envoie un conteneur dessus avec tous mes logiciels, tous mes services, et ça fonctionne. Mais il y a peu de services qui, qui proposent ça, en fait. Donc, si ça vous intéresse, il bah, y a des docs sur Internet. Euh, le site de NixOS, ils ont un wiki depuis pas très longtemps. Euh, tous les codes que j'ai montrés ici, bah, ils sont sur ce dépôt-là. Euh, donc, vous pouvez les tester. Et, euh, et les slides sont sur cette adresse ici. Merci de votre attention, si vous avez des questions. Oui. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te diraient euh, Ouais, euh, reproductible, isolé, je peux le faire avec Docker, pourquoi euh, j'apprendrai Nix Alors donc euh, pourquoi utiliser Nix pour faire du reproductible de isolé plutôt que Docker Ouais, alors euh, c'est une bonne question, ouais. <rire> euh, alors déjà. Alors Nix, en fait, on peut l'installer, je l'ai pas forcément bien dit, mais on peut l'installer sur n'importe quel système. Donc j'ai une Debian, je peux installer Nix dessus et utiliser la Logitech de Nix. Euh, là, mon système, c'est NixOS, donc il y a l'histoire de service et tout. Et euh, du coup, ça marche bien pour les applications graphiques. Je crois que Docker, euh, si tu ouvres une fenêtre et puis euh, genre avoir LibreOffice, LibreOffice, un Docker LibreOffice, je crois que c'est foutu en fait. Alors. Voilà, mais, mais ça te fait un outil en plus. Et puis bon, Flatpak, bon, ah, il y a... À la place de Docker. Alors du coup... Euh... Alors euh, non, euh, <rire> c'est pas les mêmes utilisations en fait. Flatpak c'est bien pour faire un petit logiciel comme ça, euh, pour les, un utilisateur il veut juste récupérer le truc, tout va bien. Euh, pour la partie isolation peut-être tu veux dire ou... Non, non, mais c'est vrai en fait général... que oui, comme je faisais Geek, c'est vrai qu'il y a ouais. souvent la comparaison avec euh, Docker, ouais. et où Flatpak ça les ouais, deux. C'est vrai que Docker souvent, on, on voit un Dockerfile, on voit euh, From, Debian, Ouais. Et on, dit, ah, on a résolu tous les problèmes de packaging parce que dans un Dockerfile on a écrit apt install, ensuite on a récupéré un tarball qu'on installe à la main, en fait ça ne dure pas du tout. En fait. bah non. Oui. Alors que Nix, tu as écrit ton paquet, euh, c'est un truc fonctionnel et pas itératif, enfin, ça a quand même des... Ouais. mais c'est pas, pas la tendance c'est euh, faire des conteneurs et des groupes que personne ne pourra ouais, moi j'ai une telle là dessus mais bon je préfère pas en parler là mais effectivement en fait c'est des usages différents Docker ça me marque de l'utiliser c'est pratique pour certaines certaines utilisations aussi hein. bon Flatpak c'est évidemment euh, un utilisateur il a pas envie de s'embêter il récupère le truc il exécute ça marche euh, Docker bah, ça peut être pas mal pour euh, déployer des services ça peut pour l'orchestration c'est pas mal aussi hein. je connais pas trop cette ce partie là mais donc il y a quand même des intérêts euh, Nix l'avantage de ça c'est que c'est vraiment facile de faire du, des logiciels faire plein de services etc Et ça c'est vraiment pas mal, moi ce que je regarde c'est qu'il n'y ait pas un outil qui permette bah, justement de mettre cette configuration euh, Nix OS ici euh, Nix OPS de pouvoir faire un, un, un conteneur Docker euh, directement avec ça, on peut en fait faire un conteneur Docker à partir d'une un, dérivation Nix, mais à partir de, la, de tout ce qui est euh, gestion de service c'est pas aussi simple, ou alors je connais pas bien mais et donc c'est un peu dommage parce que c'est quand même super pratique quand il faut commencer à combiner plusieurs services avec plusieurs images Docker ou faire du Docker Compose, ça commence à se compliquer. Voilà. Et effectivement au niveau euh, isolation, productibilité, c'est euh, vraiment le cas en fait. Au début ça fait râler parce que j'ai oublié d'installer un truc, je vais aller modifier dans le Nick Store, bah non on peut pas. Il est vraiment, et même en route, il est vraiment en lecture seule complète, on peut pas, on peut pas tout casser en fait. Bon voilà. Je sais pas si j'ai répondu mais... ouais. Encore ça minutes. Encore 5 minutes. Je ne chante pas ni rien, je vous préviens tout de suite. <rire> oui, pardon. Est-ce qu'on pourrait envisager de construire un système de production d'admission mix euh, Pourquoi euh, pour, pour déployer des services web, des choses comme ça Pour déployer des applications en général. Parce que moi, je vois beaucoup l'intérêt en développement. Ouais. Ben justement, il est immédiat aussi. Parce que une fois qu'on a fait ces fichiers-là, euh, ça configure en local, euh, OK, on peut développer, on peut mettre ça sur la machine d'un collègue, et puis euh, il, il exécute un, un shell, par exemple, et puis c'est bon, ça marche. Mais justement, en production aussi, parce que euh, si la machine, elle supporte Nix, eh ben, que ce soit du Debian ou notre euh, distribution, qui ne sera pas forcément la même que celle d'un utilisateur euh, notre développeur, et eh ben, euh, eh ben c'est immédiat, en fait. Il récupère tout directement. Euh... Moi, ça m'arrive de faire l'intégration continue avec des images Docker où il y a un Nix dedans, justement. Et euh, comme ça, bah, j'envoie mon truc et puis, euh, et puis ça marche. Quoi. Je nix build dans le, dans le docker, je rajoute nix build et puis c'est bon. Donc, après... Ouais. Alors... Euh, <rire> en fait, il y a moyen de configurer... Il y a moyen d'installer un XOS, en fait, et de mettre ça en production. Il y a des gens qui font ça. Et euh, le, toute la configuration du système, elle est faite via, un, bah, je peux la montrer là, hein. elle, elle est faite via, si j'y arrive, elle est faite via un fichier de configuration aussi. Et donc c'est très reproductible. Euh, tu prends ton fichier de configuration, tu, le, tu fais ton installation sur ta machine dans un OS de base, tu dis tiens, maintenant je récupère tel fichier de configuration, et paf, ça installe une machine exactement comme euh, ce que tu avais là. Euh, et du coup, tu peux charger des conteneurs aussi. Alors je vais le montrer. Euh, c'est pas ça. Voilà, donc ça c'est le, le fichier de configuration de mon système de base. Alors, je ne sais pas si on va bien voir avec les couleurs, mais... Et donc en gros, c'est que des options, c'est déclaratif, c'est que des options que j'active, que je spécifie, etc. Euh, donc là, je charge des modules noyaux, euh, là j'ai mon bootloader, ici j'ai les, les packages que je veux pour tout le monde. Bon, alors j'en ai mis un peu beaucoup, c'est pas très propre de faire ça, mais on peut, on peut faire une configuration utilisateur par derrière qui est, qui est plus intéressante. Euh, bah, si par exemple j'ai des partitions à monter, je peux le faire ici, J'active plus audio, bon j'ai un peu honte mais je l'ai fait quand même. Euh, et puis voilà, euh, ma partie réseau, bah, je peux la faire ici. Là, j'ai activé des firewalls par exemple. Ouais, j'ai ouvert des ports sur le firewall. Euh, j'ai activé des services. Euh, bah, par exemple, je l'imprimante euh, au laboratoire qui est activé, etc. Ouais, je ne sais pas ça répond à la question. Ouais. Oui. Donc, c'est possible en fait, de faire un peu une description de ce poste de travail euh, et... Complètement, c'est ce que je fais, alors, à part les phases de téléchargement, mais installer une NixOS, je le fais faire des étudiants parce que j'en avais marre de gérer des Debian avec des drivers Nvidia et tout ça, donc euh, maintenant je leur file un disque euh, ils ont, euh, j'ai un, un site sur internet où il y a un fichier configuration.nix que je vais ici, ils le récupèrent, donc en gros ils ont trois commandes de partitionnement, ils installent Nix avec ce fichier de configuration et 5 euh, minutes après ça marche quoi. Donc là c'est un fichier pour la configuration système, souvent en fait on passe aussi par un fichier utilisateur, donc dans le config config.nix, on, on a un fichier un peu similaire où on va donner les paquets pour un utilisateur, chaque utilisateur peut mettre le paquet qu'il veut en fait. Les, utilis les utilisateurs peuvent installer des logiciels aussi, parce que ça ne va pas tout casser, au pire ça remplit l'espace 10 quoi. Après, voilà, il y a des inconvénients aussi, hein. faut, faut vraiment s'y mettre dans le truc, c'est pas si immédiat, que ça, mais le potentiel est quand même intéressant. Bon. Bah, si vous avez pas de questions, oui, si, non Bon bah merci. Alors.